Medine chez toi propose des ateliers de couture tout inclus chez les particuliers et dans les entreprises. C'est là, si jamais on a des différences de longueur, ça peut coincer. Ça pas fait en place. <rire> le deux tons là, euh, le wax de manière euh, c'est péchu. Pour les entreprises, il existe différentes formules, des ateliers ponctuels aux abonnements, en général sur la pause déjeuner. Medine chez toi s'occupe de tout. On apporte une machine à coudre de gamme par personne, les tissus, la mercerie les patrons, les projets. Tout est fourni pour un atelier clé en main, pas de mauvaise surprise. Si vous voulez vous lancer, si vous voulez vous perfectionner, ou simplement passer un bon moment dans votre entreprise, n'hésitez pas, rejoignez le mouvement Made in chez toi